L'investissement en Capital risque est un investissement qui peut vous permettre d'atteindre plus de 1000% de rendement. Salut, je suis Donatien Gérard, investisseur numérique. J'investis dans les domaines du transport, l'intelligence artificielle, en passant par les portefeuilles globaux d'investissement, l'environnement et aussi la médecine. Aujourd'hui, je suis très content et très, très excité parce que je suis à Douala, au Cameroun afin de participer à cette belle présentation du projet de transport SkyWay. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi Je vais interviewer euh, un grand leader, un grand investisseur dans ce projet, afin de partager avec vous son expérience dans ce projet et les perspectives d'investissement, afin que vous tous vous soyez aussi informés de l'opportunité qui est en cours présentement. Donc, euh, on se voit tout à l'heure après la conférence. Alors, parvenu à la fin de cette, de cette grande présentation sur le, le projet de transport Skyway, euh, j'ai décidé, comme je vous ai promis, de m'approcher d'un videur afin de vous de vous expliquer exactement de quoi qu il est question, ce qu'il en ressort et quelles sont vos perspectives d'investissement. J'ai avec moi aujourd'hui le leader Plotil, qui était un grand leader dans le projet Skyway Investisseur, bien sûr. Alors, euh, monsieur Plotil, bonjour. Bonjour, monsieur. Je Alors, je suis très content d'être aujourd'hui ici euh, pour ce, ce grand projet de transport Skyway. Euh, beaucoup de personnes, hormis moi ici, ont envie de savoir. C'est quoi le projet Skyway Beaucoup de personnes voient les publications et se demandent c'est quoi le projet Skyway. Le projet Skyway, c'est quoi Ok. Euh, bonjour à tous et bonjour aux leaders de l'ancien. Ok. Um, le projet Skyway, en fait, c'est une technologie innovante de transport qui a été conçue il y a plus, plus de 50 ans déjà. Et euh, ça a été conçu par. Euh, un expert ingénieur russe, nom de l'anatelier Et en fait, euh, l'idée était en fait de, re, de, de, de résoudre le problème que les autres systèmes de transport traditionnels que nous avons aujourd'hui sont en train de causer, par exemple, les accidents de route, euh, pollution l'environnement, et également... Yeah. Okay. Like you said, I'm leader, leader, float, and I invested in this project in 2018. After doing my own research, personal research for like two or three months, and I discovered that it was a great project, and so I invested in the project and I started sharing uh, to people. And actually, Skyway is a technological project uh, that has to do with it's a transport system that was conceived more than 50 years ago by a great engineer. Called Dr. Anatoly Bilenitsky, and his idea was to solve some of the problems that we have today. That some of the traditional transport systems uh, provoke today. Like for instance, we have pollution of the environment, uh, we have traffic jams, yes. we have accidents, and all of that. So he wanted to create, and he wanted to, he wanted to invent an ecologically friendly Transport, mm -hmm. a system where we we'll will we'll not have accidents, where the environment will not be polluted. So he thought of this uh, transportation system that will be lifted, okay, lifted on high elevated tracks, uh, thereby minimizing accidents, okay, and a transportation system that can generate electricity, its own energy, on its own, such that uh, pollution of the environment will be limited. Alors, donc euh, en 2014, l'entreprise euh, Skyway Group of Companies a donc offert l'opportunité aux gens d'investir dans le développement du projet et en contrepartie obtenir des actions de la société. Ça veut dire que depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, le développement de, de, de ce système de transport suit 15 étapes. Oui, oui, oui. Et actuellement, nous sommes à la 14e étape. Et lorsque vous soutenez. L'avancement du projet vous recevez en, en partie les actions qui vous payeront euh, deux choses, ok ouais. Premièrement les dividendes à vie bon, lorsque la société, lorsque euh, le transport sera prêt, sera déjà dans la phase de commercialisation. Ouais. Et puis la deuxième chose, c'est que nous aurons la possibilité de revendre nos actions lorsque euh, les la, les actions de la société seront conduites à tous. Super. Donc je, je, je pense que j'ai beaucoup dit. Oui, oui, oui, je crois que d'ici, euh, d'ici à là, tu as tout dit, tu as tout dit. Et celui qui n'a pas compris, les commentaires sont là, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Je vais laisser en description le lien pour vous inscrire dans le projet, le lien pour avoir toutes les informations sur le projet. Et si vous avez n'importe quelle question, laissez en commentaire, j'y répondrai. Alors, euh, ma deuxième question euh, par rapport à ce projet de transport, c'est est-ce qu'il y a déjà des réalisations réelles, palpables du projet SkyWay Ok, merci beaucoup Monsieur Delassé. Oui, euh, nous avons vu déjà des réalisations de SkyWay depuis... Les centres de tests en Biélorussie d'abord. Wow. Nous avons vu les lignes qui ont été construites avec au moins 10 systèmes de transport déjà qui ont réussi les tests et sont prêts à entrer sur le marché. Nous avons les systèmes comme euh, le UNIWIN. Mm -hmm. ah, euh, nous avons le Unica, nous avons le um, UNIWIN. Le UNIWIN a un autre nom en français. Unibus à grande vitesse. Voilà. C'est ça, c'est ça. C'est ce nom que je veux dire. High Speed Unibus. High Speed Unibus. High Speed Unibus. En quoi appeler Il y a High Speed Unibus, il y a Uniwin. Uniwin est différent du High Speed Unibus. Exact. Yeah. Voilà. Et puis nous avons yeah. le Unica, nous avons le Unicompte. Et puis nous avons. Unitron. Uni. Oui. Unitron et tout ça. Nous avons moins 10 différents systèmes. Et il well, y a notre here, l un autre système qui est en cours de développement 25. Euh, Passer d'un site, l'univers. Exactement. ça ça bientôt sorti. Bon, euh, quittant, euh, à, à part euh, la Biélorussie, nous pouvons également voir les Émirats Arabes Unis, où la société Skyway a reçu, euh, quelques, a reçu quelques commandes, si je peux mettre, près oui, précommandes. Oui, oui, oui. Donc il y a un site de test qui est couramment en train d'être bâti là-bas. Et il y a bien des lignes qui ont battu le Unica a été testé là-bas à Sharjah, à Dubaï. Le Unica a été testé. Et nous avons vu récemment, il y avait l'émir de. de les le, chef, char, le chef de Sharjah. Euh, de voilà. de Sharjah, de, de oui. Euh, oui, qui est, est déjà entré dans ce système, ah. Oui, là-bas, toujours à Sharjah. Selon les nouvelles récentes, d'ici en mars. Nous aurons, nous, nous espérons déjà voir les skyports circuler, sur cette trajectoire. Alors nous pensons que cette année 2021 vraiment sera euh, une bonne année pour Skyrim. Amen. Euh... Bien, vous voyez que le projet SkyWay n'est pas juste une histoire d'esprit, c'est un projet réel avec des réalisations réelles. Je tiens à signaler aussi que le projet euh, SkyWay travaille aussi avec des gouvernements parce que déjà dans euh, léco technoparc de Biélorussie, il y a eu la, la visite répétitive de plusieurs gouvernements. Déjà, et ceci montre que euh, nous sommes dans un projet euh, réel, dans un projet qui a une grande vision. Alors, monsieur Claudie, euh, avant de vous laisser, j'aimerais vous demander euh, pour moi, pour un investisseur lambda, oui. en investissant aujourd'hui dans Skyway, qu qu'est-ce qu que je gagne Ok, en investissant aujourd'hui à Skyway, présentement, oui. Ok, à l'heure je vais parler de deux choses que nous devons gagner si nous investissons à Skyway. Je pense que le fait d'être copropriétaire d'une technologie globale, une technologie que le monde n'avait jamais fait auparavant, c'est une grande chose. Ça, c'est de 1. Être copropriétaire et détenir les actions de la société, c'est vraiment une grande chose. Deuxièmement, je peux euh, être, travailler en partenariat avec la société, c'est-à-dire vendre, commercialiser leurs produit. Parce que Skyway a également le côté marketing. Donc ça veut j'ai pu présenter ce qu'ils sont en train de faire, présenter l'opportunité d'investissement aux autres. Et lorsqu'ils investissent dans le projet, SkyWay nous paie des commissions. Donc voilà les deux grands avantages que nous avons lorsque nous investissons dans le projet à l'heure actuelle. Mais plus tard, nous aurons les dividendes que j'avais mentionné euh, plus tôt. Okay, like I was saying, uh, presently when you invest in this project, you have two major gains. The first thing that you will gain uh, is the fact that at least you are going to be a good proprietor of an innovative transport technology, a technology that the world has never seen before. And secondly, uh, you will be able to join the marketing sector of the company which means that you can share the investment opportunity with others and when they invest in a project The company pays you commissions so those are the two major things that you earn i said the first one you become a co provider which means that you own shares okay in the company and then the second thing is that you can join the marketing uh, sector which means that you can share the opportunity with others and earn uh, commissions okay thank you, thank you thank you for all these informations euh, bien, euh, vous voyez qu'en en, en, en investissant aujourd'hui dans ce vous devenez copropriétaire de cette technologie et vous avez des actions. Et en ayant des actions, donc plus tard, vous pourrez recevoir des dividendes, chacun en fonction du nombre d'actions qu'il détient, bien évidemment. Aussi, euh, je tiens à signaler que euh, ces actions que vous achetez aujourd'hui sont vôtres. Donc vous aurez la possibilité de les transférer, si je peux le dire, de les léguer à vos enfants, à vos petits-enfants et à vos arrière-petits-enfants. C'est une richesse que vous achetez aujourd'hui pour toute une génération. Bien, euh, merci bien Monsieur Claudie, pour, euh, pour euh, votre attention et toutes ces explications. Et comme j'ai pour habitude de le dire, rendez-vous au sommet.